Me voilà prêt à partir, Cette planètes à explorer pour trouver la vie. Nous possédons beaucoup de littérature sur les planètes, nos instruments de scan ont permis de comprendre leur composition et leurs mouvements spatiaux, mais jamais personne n'a pu explorer ces vastes reliefs. Aujourd'hui, j'en ai l'opportunité. Je me lance à la poursuite de la vie, cette apparente exception qui permet à certains sur notre planète de se sentir exceptionnels, meilleurs, presque élus, ou au contraire de la mépriser, n'étant qu'anomalie ou simple illusion, des croyances émergeant de nos mécaniques internes. Je suis convaincu que la vie a une puissance incomprise et insoupçonnée. Elle n'est pas un miracle, mais une composante même de l'univers la suite logique